Cool. Bon, bah après, ce qui est con, c'est que ouais, il y a eu 7 atouts et comme par hasard, le 8ème c'était Masto et. Ouais. Je meurs au moment où il prend la bouteille, c'est abusé. Oh. <rire> ouais, je virus. Ah ouais, tu t'es bien. Ah c'est vrai que tu avais raconté ça. Si déçu, si me tuer... Ouais, c'est histoire Bon, après, y'a rien qui dit que je me serais pas fait bloquer après, tu vois, mais. C'est vrai que c'était con. Elle finit quand ouais. la manche ouais, Franchement du moment qu'elle se finit... C'est ouais, la fin là non Je pense qu elle est quand même entamée hein Tu y penses Je sais pas non y'en a un qui dit ça dans le chat, j'en je sais rien Ouais je sais pas Je sais pas je dis qu'il qu y a pas de lance ça me il y Y'a pas bizarre. de lance y'a pas 24 hein right, nice, nice. Eh ouais gros vrai, Eh ouais gros, gros Eh il te fait pas doser maintenant ah Ouais eh, il l'a fait Boris Boris Eh hey, je doutais de tes capacités, hein. même il y en a, ils ont douté dans le chat. Attendez parce que c'est pas terminé, mais vas-y, fais ça calme. Fais gaffe quand même, ça peut respawn dans le bac. Hein. Je crois que je vais, aller, je vais en garder un, je vais aller au diner, tu sais. Et euh, je vais cacher l'électricité en bus, tu vois. Ouais fais gaffe, hein. garde dans vraiment le cas. C'est le dieu Boris Je De... certainement pas rien Non, tu l'as niqué, c'est bon. <gasps> eh non, allez, tu l'as niqué. Gollum. J'ai un Non wow. Y'a qui les pires C'est acquisition et... What Attends je mets le singe là il y Oh oh oh oh Folie faire un petit boulot. Voilà, on va passer la lave. on Aller. Aller. Si, il marche, fils de Pourquoi on peut voir Il est où Il passe la porte là. Arrête. Ah, et... Tu jures Oh, et si on met nos boucliers là devant <rire> On peut pas passer. <rire> <C 'est> pas, <rire> bon. On peut pas. On va pas le placer ici Ah vas-y Je <rire> lui demande Ah bah faut bloquer Ah <rire> <rire> <rire> oh bah <rire> Non mais vas-y je fais le Eh, Je oh. eh, commence à fatiguer les gars. Là. Vraiment. Faut que j'arrête de dire le chat. Faut que je me comprenne. Fais gaffe, fais gaffe. Il est dur ce no power. C'est pas le plus dur, c'est pas le plus passé. Non, le plus dur clairement je pense que c'est fine. Après Oh, si... eh vas-y, putain. Tu les fais dormir à l'intérieur. What Au bas. trop Qu'est-ce que tu fais Ah merde, je le plafond Je, wow. je croyais que si je regardais le sol Non Non, non, non, non, non. Oh c'est chaud Ils ont pas c'est chaud Il y a qu'un lent Allez, c'est le moment de faire le record Le pb Vas-y, chauffe-les, chauffe-les chauffe la gomme Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Oh, oh non oh On est baisé. ah ouais là on est baisé. Hey, fais gaffe à toi, moi je fais pas trop gaffe. Ouais, C'est le cirque. l'attraction de la soirée <rire> C'est le cirque là. Ah mais vas-y au pire, euh, ouais, moi, je, moi je reste là mec. Mais attends je vais... Je vais buter le rampant. Je vais rester là à Saint-Jean moi. De devant la ferme, ensuite on est allé en ville. De ville, on est allé au dépôt, dépôt tunnel, on a fait tomber devant un tank, on est retourné au dépôt. Et ensuite on est retourné au tunnel. Enfin, ouais. La vague. Allez, salut. Bon, bon, bon. Désolé mon pote. Désolé mon pote. Non mais, il part. <rire> Laisse-le partir. Euh, salut. Mais, mais il travaille à l'entrée en attendant, je pense. Hein. Ouais mais bon, moi quand je à la M16 j'arrive pas à m'arrêter du coup je suis mis dans la... <rire> Ah ouais je vois Est-ce que moi je pose un, un étron étro et <rire> de tes chiens Non Je tu faire Après qu'est-ce que je devrais faire Je devrais enfermer le chien dans la cage et poser un écran à côté de lui. Il s'est un à prendre Yo, salut à tous et puis bah, merci du coup si t'as regardé la vidéo jusqu’au bout, ça veut dire que bah si t'es en train de m’écouter, ça veut dire que t'as regardé les montages, les deux montages, bon il y en a un. Euh, le premier j’ai vraiment, je kiffe vraiment et le deuxième bah, je m'attendais pas vraiment à faire un truc comme ça mais bon j'espère que ça aura plu à des gens J'espère que ça aura plu surtout à Dims. grosse dédicace au poteau Dims. Parce que j'aurais peut-être pas pu avoir le record sans lui Il a été très solide même si j'ai joué la plupart du temps dans un coin j'ai beaucoup essayé la map avec euh, Avec un autre poteau d'ailleurs grosse dédicace à lui grosse dédicace à Rissu euh, Avec qui on a envoyé 3 ou 4 fois la map et j'ai pas réussi à faire le record avec lui et... mais Au final on a quand même réussi à faire un. Un beau score, 60 manches, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, j'ai choisi de mettre un gameplay de la manche 60 parce que je pense que vous avez, vous nous avez assez regardé, que ce soit sur le stream à Dims ou, ou sur le mien, où vous avez assez vu comment on tourne à la ferme et ce qui se passe dans le tunnel. Donc voilà, j'ai choisi de vous mettre, de faire un montage un peu de la game et en même temps bah, de mettre le suicide de la manche 60. Donc j'espère que ce montage il aura plu à tout le monde, que ce soit à Dims comme à vous qui nous avez regardé, et euh, je n'ai pas forcément besoin de vous préciser qu'en ce moment bah, on en stream, que moi je stream souvent sur Twitch en ce moment, tous les jours, tous les soirs, euh, Dims aussi, hein, et qu'on va allez, certainement ouais. taper d'autres records. Donc voilà, prochain montage, Call of the Dead, No Power, si je ne suis pas battu là ce week-end par Flo, si on n'est pas battu... Enfin voilà, du coup euh, bah, je vous remercie encore à tous et puis bah je vous laisse regarder la fin de la vidéo euh, tranquillement et puis bah merci encore Merci encore tout le monde vous avez donné beaucoup de force pendant le stream et c'était c'était cool c'était vraiment cool voilà voilà allez à plus tard ciao tout le monde c'est ce que j'ai là parce que ça serait rigolo quand même un changement de zone au pire ouais vas-y vas-y vas-y que tu le butes ouais, ah, ouais, bon. bon, -Pack. Euh Ouais ouais vas-y putain je suis... c'est ce que j'aurais voulu faire c'est qu'on je monte le courant, on le bute, tac, tu respawn avec moi manche 60, on a eu le courant terminé. Fin. Là ça aurait été joli, tu vois. Oh, je vais me faire doser. Ah ouais. j'étais là. Bon bah je <rire> vais partir maintenant. Parce que je prends une moyenne. Ouais, c'était rude ici. Oh là là, ils font quoi Ah OK, il y en a qui viennent sur moi, génial. Sérieux gros, y'en a ils sont méchants moi. J'ai plus l'oreille rapide. Ah, c'est tellement lent. Vas-y, fonce l'allumer le courant, vas-y, moi j'ai un bouclier. Enfin, fonce le créer et tu me dis quand il est créé. Et je viens Après, on va se jeter dans la lave, le gros trou. Ah, y'a trois pièces. No way. Ah, mais ça se trouve, on va même pas réussir à, à se jeter dans le trou. Hein. Parce que le temps que ça s'allume, qu'on voit le mec électrique, on va peut-être se faire défoncer. Ah oh ouais, le mec électrique. Ça va être le package de notre vie, là, le package à l'élec. Le grand défi. Ouais, ça compte les down, les gars. Genre, on m'a on rajouté une down. Oh. <rire> C'était chaud le paquet là-bas. <rire> Je ne sais même pas où elle est la dernière pièce. Tu trouvé la poignée, Jims Non là, Tu hey. vois là où tu construis, elle ah ouais, est à ta droite sur le bord. C'est bon. Merci et merci. Vas-y, Folis Tu l'as Ouais, c'est bon, c'est prêt, c'est prêt. Youhou On va essayer de paquer en même temps. T'es où Je suis là, je suis là. Et à toi. C'est vrai, hein Incroyable, ça. Ouais, vas-y. mets-moi ça, hein. Mais ici, c'est chaud, hein Attends, j'ai un bouclier. Ah, de... oh, ça les a tous butés. Amène-les dedans. Ah trop bien euh, oh. Ouais, trop bien c'est bien, on a le temps de le voir Regarde-le Implore-le C'est la première fois que je fais le no power et que j'allume le courant. Quoi. Ah ouais, cool. chaque fois tu te fais doser avant Bah ouais <rire> Avec Bartolo on avait fait 49 alors qu'on voulait faire 50... Euh... Enfin, c'est magnifique Et merci Bon, on peut aller se jeter tranquillement dans le feu. Après, toi. Ah, je peux pas. Ah, t'as fail, c'est là. Oh, le trou est... <rire> oh. <rire> est magnifique. magnifique. <rire> j'avoue. C'était beau. Let's go Applaudons, applaudons, applaudons GG mon pote. Bellement ça, la 59, j'y croyais, est à moitié. Ah. Let's go. Magnifique. Ah. Franchement, GG la 59.